Maintenant, nous allons réaliser le flan chocolat café donc qui se compose d'une pâte à foncer euh, parfumée au café, d'un praliné euh, amande noisette café, une crème au chocolat euh, au café, donc on va faire infuser dans le lait euh, du café et on viendra recouvrir ce flan d'une ganache euh, chocolat café et on va utiliser le chocolat deltora euh, qui est le tout nouveau euh, Chocolat de la chocolaterie de l'Opéra et qui est, euh, je trouve vraiment très très bien réussi, très très très intéressant. Donc pour la pâte à foncer, je vais vous l'expliquer uniquement. Donc on va mettre euh, à fondre, à dissoudre dans l'eau euh, le Nescafé, euh, le sel, le sucre. Ensuite on va venir sabler le beurre euh, avec la farine et on viendra verser euh, tous les liquides. Donc euh, notre eau dans laquelle on aura dissous les ingrédients que je vous ai cités avant et aussi la poudre de lait. Et on finira par les jaunes d'œufs. Donc on essaye de ne pas donner trop de corps à la pâte. On la laisse reposer plusieurs heures et ensuite on va détailler, euh, on va étaler la pâte le plus finement possible, hein, de, un peu moins de 2 mm. Et euh, on va venir foncer nos cercles de 14 de diamètre. Donc on est, on est sur un cercle de 14, 3 cm et demi de haut. Donc quand je détaille ma pâte, je tiens compte du diamètre et de la hauteur de la pâte. Donc 14 plus 7, ce qui fait 21 cm. Bravo. Donc ensuite, voilà, je vais venir foncer la pâte dans le cercle. Je mets toute la pâte dans le cercle, jusqu'en bas du cercle. Prenez bien le temps de quand même de faire reposer la pâte avant de la foncer, c'est important. Elle aime pas, la pâte n'aime pas être trop brusquée. Donc normalement, on fait reposer la pâte au frais avant de le faire, mais bon, pour aujourd'hui, exceptionnellement, je le fais tout de suite. On vient couper à ras le cercle, la pâte. Comme ceci. Donc là on a mis deux couches de, de film j'enfonce le film euh, au fond du moule et je vais venir garnir de riz pour faire notre cuisson à blanc hein donc on, on va jusqu'en haut hein, du... on garnit bien jusqu'en haut très important et ensuite on referme comme ceci le film Pareil, le fait de, de doubler on, on va pouvoir le démouler plus facilement euh, après cuisson donc on, on met à cuire à 170 degrés euh, pendant environ 15 minutes et ensuite on enlève le film et on remettra à cuire 5 minutes environ et ensuite on pourra réaliser notre fond chocolat donc là vous voyez les fonds ont été cuits bien cuits ils sont parfaitement cuits euh, on va euh, mettre environ 5, une cinquantaine de grammes de praliné café donc là euh, euh, la chocolaterie de l'opéra ne fabrique pas encore de praliné café donc je l'ai fabriqué et Je suis parti d'une méthode classique, euh, sirop à 116 degrés. J'ai mis les fruits, j'ai fait sabler. Et euh, quand le sucre a commencé à caraméliser, j'ai mis mes grains de café et j'ai continué la torréfaction du, des fruits et la caramélisation du sucre. Euh, et ensuite, euh, quand la cuisson était terminée, à froid, j'ai mixé mon praliné. J'ai tout mixé. Ensuite, donc je vais peser le praliné. Et comme je vous disais, 40-45 grammes, après ça va faire un liseré en-dessous du flanc, un liseré praliné. Je vais l'étaler à l'aide de ma cuillère. Ensuite, on va le placer un peu au froid pour bloquer un peu le praliné. Donc nous voilà prêts pour réaliser notre flanc chocolat café. Donc, euh, J'ai réalisé une infusion à froid avec les grains de café euh, que j'ai légèrement torréfiés au micro-ondes et que j'ai concassés ensuite au mixeur. Et j'ai mis un infusé euh, à froid dans le lait hier. Donc ça a infusé euh, presque 12 heures. Et euh, je trouve que c'est très intéressant de faire une infusion à froid. Ça développe beaucoup d'arômes, euh, des arômes qu'on pourrait détruire en chauffant, en surchauffant le café. Et euh, voilà. Donc maintenant, on va filtrer pour faire notre crème au chocolat et on va repeser au poids nécessaire. Donc il nous faut 500, 520 g d'infusion. Alors là, je suis parti de grains que j'ai mixé. On pourrait également partir de, de poudre. Donc là, aujourd'hui, j'utilise un café Malabar, un café d'Inde, très très léger, légèrement acidulé, fruité également. Ensuite, je rajoute la crème avec la vanille. Et on va mettre à chauffer pour réaliser notre crème pâtissière au chocolat. Donc comme une crème pâtissière, on va mélanger euh, les jaunes, les blancs avec le sucre et la maïzena. Donc là vous voyez, j'utilise aussi un sucre cassonade parfumé qui va apporter un peu de couleur, un, peu de, un petit parfum sympathique. Un petit plus. Donc on va cuire notre crème pâtissière un petit bouillon et ensuite on viendra mettre euh, le chocolat, la fleur de sel et un petit peu de praliné café. On récupère bien toutes les graines. Donc maintenant on va cuire notre crème pâtissière. Et maintenant on va donner un petit bouillon. un bon bouillon et on arrête. Hop. Voilà. Ensuite, on reverse notre crème dans le de poule, le chocolat, un peu de fleur de sel encore et un petit peu de praliné. En fait, tout ça, c'est un peu comme un assaisonnement de plat. on va venir assaisonner notre crème. Et ensuite, ce que je fais tout le temps, c'est on va mixer notre crème pâtissière. On va lui donner une, une onctuosité vraiment incroyable. Vous allez voir, elle va se liquéfier, mais elle refige par la suite. couler notre flanc donc on va peser hein, environ 250 280 grammes. on va laisser euh, un tout petit peu de place pour euh, la ganache voilà. hein, donc le praliné à bloquer voilà. on va vraiment euh, on laisse 2 3 mm faut savoir que une fois qu'il va être cuit, le flanc, il retombe légèrement et il va laisser encore quelques millimètres supplémentaires. Ensuite, on va les congeler et on, on les cuira euh, au moment. Donc suivant euh, le fonçage, hein, on va mettre entre 260 et 280 grammes de flanc. Voilà. Donc là, je vais le mettre à bloquer au congélateur et on va passer à la cuisson des flancs. Donc là, on... Après avoir congelé nos flancs, nous les avons cuits à 160, 160 degrés pendant 20 à 25 minutes. Euh, ensuite, euh, pendant, euh, à la fin de la cuisson, nous avons enlevé les cercles et on a mis une petite couche de dorure, un mélange de jaune d'œuf avec un quart de crème du poids. Donc pour 100 g de jaune, on a mis 25 g de crème. Et on a mis une fine couche tout autour et on a recuit quelques minutes. C'est ce qui lui donne un peu ce côté doré, brillant, un peu de couleur caramel euh, à la pâte. Et euh, ça, ça imperméabilise un peu la pâte, ça lui donne un petit côté euh, chic, brillant. Voilà. Mais bon, c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. La crème chaude, je la verse avec mon café. Vous voyez, tac, comme ceci. Et on va laisser infuser deux minutes. mettre le dextrose et on va mettre à réchauffer la crème pour réaliser notre ganache bien sûr si on veut accentuer l'intensité du café il suffit d'en mettre un peu plus là on va avoir un bon petit parfum de café c'est le chocolat qui va prédominer voilà Donc là la crème est bien chaude nous allons réaliser notre ganache. Je mets une première partie de l'infusion. C'est joli. Et la deuxième partie. Ensuite, je vais venir corner les bords pour être sûr de bien mixer toute la ganache. Ensuite, on va venir couler la ganache sur le flanc, environ 80 grammes. Donc ensuite, on va laisser cristalliser notre ganache. On va avoir 3-4 mm de ganache. Hop. Environ 75-80 grammes. Donc là, on a pris soin aussi de, de le bord de la pâte. On a râpé la, le flanc sur euh, un tamis, ce qui permet vraiment de bien égaliser la pâte. On égalise. Et après, pour la finition, tout est possible. Aujourd'hui, je vous propose de bloquer la ganache et de mettre un voile de glaçage chocolat euh, dessus. Pour la finition avec le glaçage chocolat, comme je vous expliquais, de, euh, plusieurs possibilités. On peut utiliser un pistolet comme ceci et... Euh, Pulvériser toute la surface, toute la surface de la ganache. Et aujourd'hui, on va essayer un autre, une autre fantaisie. Donc là, j'utilise un plateau tournant, glaçage chocolat qui est euh, euh, tempéré. Et on va faire une petite spirale. Vous j'appuie, je laisse tomber. Et c'est le plateau qui tourne. Moi, je bouge pas. À chaque tour, je me décale. Donc là, on va, on va essayer de faire un petit décor, euh, un peu fantaisie. Euh, on va utiliser du chocolat au poing, le même plateau tournant et un pinceau. J'appuie légèrement sur le pinceau. et je vais affiner euh, là, sur la fin, après... Euh... Hop, voilà, comme ceci. Tac. Ensuite, je vais venir le positionner euh, dans un cul de poule ou... et je vais euh... je vais galber un côté ou deux, comme vous voulez. Je vais donner du mouvement en fait à mon décor. Vous voyez, comme ceci. Et euh, là, on en a fait quelques modèles déjà différentes tailles, c'est assez fragile, hein, c'est fin, peut-être un peu un peu mieux proportionné, là un modèle un peu plus fantaisie encore, là, histoire de donner un petit cachet waouh wow, au flanc euh, chocolat-café. Ensuite on peut mettre euh, un petit carré de feuilles d'or, hop, tac, Super beau ça. Regardez, on voit un peu la en transparence avec la belle lumière ça c'est magnifique.